La Savanti, c'était un terrain agricole de 5 hectares qui est devenu constructible en 2007. On a morcelé les 5 hectares en 12 13 parcelles. Peut-être toujours que ce soit un lieu le plus écologique possible. Alors, ça, ça a commencé au cours d'une promenade avec deux amis et on s'est dit, oh, qu'est-ce que ça serait bien quand on sera en retraite, on n'était pas encore en retraite, de vivre ensemble. Et à partir de là, le chemin s'est fait. On s'est vu plusieurs fois, on en a parlé à des amis. Et au final, cinq couples ont réfléchi ensemble, et trois sont venus jusqu'ici. Je dirais que c'est un lieu d'expérience. Un lieu d'expérience euh, euh, où on se permet des choses que peut-être on ne s'est pas permis dans notre vie euh, d'interagir euh, au même endroit, à plusieurs de d'avoir des projets de jardins collectifs, de lâcher les choses, voilà. De lâcher notre jardin, nous on avait un beau jardin, et bien lâcher notre beau jardin pour avoir un jardin collectif. Où les légumes, c'est pas, même si c je, les, je participe, c'est pas mes légumes, ça se donne, même à ceux qui font pas le jardin, moi c'est, voilà, je trouve ça initiatique. Le lien, ça vrai, réapprend, parce que comme on sait que dans les villes, la plupart du temps, c'est le grand anonymat, Vivre ensemble, c'est aussi un challenge, c'est un défi. Hein? Et, mais c'est très positif parce qu'on apprend de résoudre des problèmes ensemble qui n'existent pas avant. Alors, je suis arrivée ici à 63 ans. Et oui, j'avais déjà euh, mes neuf petits-enfants et mes cinq enfants, oui. Ça nous permet, nous, d'accueillir nos enfants, mais surtout nos petits-enfants, et de partager, là ça vient encore de se, de, de, de, de se faire, de partager des moments dans un environnement hyper privilégié. Ils repartent à chaque fois, ils repartent avec une, avec une richesse supplémentaire. J'en ai une qui a son arbre, et euh, j'ai une petite, la petite fille de 8 ans, qui a son arbre et, euh, et c'est important pour elle une des raisons d'être de, de ce lieu, d'avoir un, un lieu de vie intergénérationnel qui n'était pas hyper euh, présent jusqu'à maintenant et euh, pour nous, en tant que jeunes de leco euh, c'est une richesse oui, de pouvoir être entourés de personnes euh, qui ont une belle expérience et qui peuvent euh, nous partager leurs connaissances, leur, leur, connaissance, leur savoir-faire. Ouais.